Bonjour Djivril euh, Nyingu. Euh, bonjour Naïkouma. Djivril Nyingu, vous êtes membre du RADEC, groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance, directeur général de la PACTE. Euh, déjà, la révision exceptionnelle des listes électorales se tient du 6 avril 2023 au 6 mai 2023. Quelle est l'importance de, de la révision exceptionnelle des listes électorales euh, merci. Euh, L'importance euh, de la révision euh, des listes électorales euh, réside dans, euh, essentiellement dans la mise à jour euh, de cette liste. Euh, ça donne l'occasion aux primo-votants, c'est-à-dire aux nouveaux majeurs, euh, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir donc s'acquitter de leur euh, droit de, de suffrage. Cela permet également euh, à, aux personnes qui veulent, euh, disons, opérer des changements d'adresse, qui ont, euh, n'est-ce pas, changé d'adresse ou qui ont changé de statut, de pouvoir, n'est-ce pas, euh, mettre à jour leur situation euh, par rapport à, à la liste électorale. Cela permet enfin également oui. d'opérer les radiations euh, euh, par rapport à, à ceux qui, par exemple, euh, ont perdu leurs droits civils et politiques, n'est-ce pas, euh, par rapport également aux décès. Donc c'est une véritable opération de mise à jour euh, de la liste pour que la liste soit conforme, n'est-ce pas, soit une liste euh, transparente euh, une liste euh, disons, euh, qui correspond à la réalité, simplement. D'accord. Mais est-ce qu'un mois, ça, ça suffit pour euh, cette euh, révision Oui, un mois, effectivement, c'est un peu trop court, dans la mesure où, euh, euh, euh, non seulement il y a eu trois années de suite pendant lesquelles il n'y a pas eu de révision ordinaire, c'est-à-dire en 2018, en 2020, en 2021, et en 2022. Il y a quatre années de suite pendant lesquelles il n'y a pas eu de, de révision euh, ordinaire. Mais en plus, il faudra au, niveau, au nouveau majeur aller chercher d'abord la carte d'identité avant de venir euh, pour pouvoir s'inscrire sur les listes, ce qui reprendra... Euh, plus de 15 jours, 15 à 20 jours, par conséquent, ils risquent même d'être fort clos à leur arrivée. Et donc, un mois, c'est tout à fait... c'est très, très court. Ce qu'il faudrait, c'est un minimum de deux mois pour permettre à tout le monde de pouvoir euh, s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi... Nous pensons oui. que la oui. façon dont la mise à jour des listes électorales se fait au Sénégal est très archaïque. Hein, il faudrait... Euh, la moderniser hein, et en confiant cela à un organisme, n'est-ce pas, euh, tel que l'ANSC euh, qui pourra effectuer cette mise à jour de façon automatique, euh, de telle sorte que les nouveaux euh, seront chaque fois balancés automatiquement sur les listes électorales et recevront leur carte, n'est-ce pas, d'électeur et que et les autres opérations également oui. pourront se faire de façon automatique. Certains citoyens, quand ils reçoivent leur carte d'identité, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas voter. Qu'est-ce qui explique cette situation Oui, ce qui explique cette situation, c'est qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils ont leur carte d'identité parce oui. que c'est deux opérations différentes. Oui. L'inscription sur la sur la liste électorale et l'inscription sur la liste, euh, euh, sur, euh, disons, sur le fichier national euh, d'identité. C'est deux opérations différentes. Alors, il faut accomplir les deux opérations pour figurer sur la liste électorale. Il n'y a qu'en 2016, lors de la refonte, oui. que ces deux opérations ont été confondues, confondues en une seule. C'est-à-dire, devant la même machine, le citoyen pouvait, en 2016, s'inscrire sur le fichier national d'identité et en même temps sur la liste électorale. Mais hormis cette année-là, il faut nécessairement faire les deux opérations, ce qui est extrêmement difficile et compliqué. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à un bon fichier électoral pour l'élection présidentielle de 2024 dans quelques mois Oui, globalement. Globalement, on peut s'attendre à euh, un fichier euh, qui, euh, euh, qui répond aux, aux, aux normes internationales et aux prescrits internationaux. Maintenant, le problème qui va demeurer, c'est le problème de l'organisation et du fonctionnement du fichier, euh, dont nous sommes en train de parler en ce moment-là, qui est resté archaïque et qui pourra que... Euh, le fichier sera tout à fait euh, toujours imparfait, quelque part. D'accord. Est-ce qu'on peut toujours euh, voler des, des élections au Sénégal pour parler de transparence, en fait Oui, voler euh, des élections telles que ça se faisait euh, en termes de bourrage euh, des urnes, en termes de, disons, voter sans carte d'identité euh, ou euh, falsifier euh, des données cela est devenu de plus en plus difficile, voire impossible. Mais aujourd'hui, il est possible d'influencer, n'est-ce pas, le processus électoral, il est possible même de le détourner, n'est-ce pas, d'user de certains procédés, de certaines techniques pour euh, le détourner de ses véritables objectifs, euh, de l'influencer, n'est-ce pas. Parce que notre, notre, le processus électoral oui. euh, comporte un certain nombre de fragilités, de, de, fragilité, de, de vulnérabilités, de points de vulnérabilité jusqu'à présent. Vous voyez. Et c'est pourquoi, justement, il est possible euh, jusqu'à présent de, euh, de l'influencer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Dive que que pensez-vous de la de tension politique actuelle que traverse le, le Sénégal euh, pour la tension euh, politique, euh, effectivement, euh, nous avons vu que euh, depuis un euh, certain temps, euh, on peut même remonter à 2021, il y a une détérioration considérable du, du climat politique et euh, des relations extrêmement tendues entre le pouvoir et l'opposition. Alors nous pensons que... Euh, cela est dû essentiellement euh, par la, disons, par deux logiques irréconciliables, quasiment irréconciliables, qui sont en train de s'affronter. Il y a d'une part une logique euh, militaro-judiciaire incarnée euh, par le pouvoir et de l'autre une logique euh, de résistance permanente et de confrontation incarnée par l'opposition, n'est-ce pas? la principale opposition. Alors, ces deux logiques, euh, euh, n'est-ce pas, lorsqu'elles se confrontent, cela ne peut produire que euh, de la violence euh, et des dérives. Cela peut même produire le chaos, l'instabilité et le chaos. N'est-ce pas Alors, Donc, la solution, c'est de sortir de, la, euh, disons, euh, de ces deux logiques-là. Il y a aussi une autre cause, oui. c'est que le Sénégal... Euh, traverse depuis les locales une crise pré électorale continue. Vous avez, vu, euh, vous avez vu, lors des locales, avant les locales, il y avait, euh, n'est-ce pas, une confrontation à l'époque sur les verticales de résidence et sur d'autres questions. Hein, il y a eu des plaintes, n'est-ce pas, des confrontations au plan judiciaire. Euh, durant les législatives également, hein, euh, sur le parrainage d'autres questions, pas et euh, actuellement, à la veille des, de l'élection présidentielle également, il y a pas, des facteurs qui sont à la base de la détérioration aujourd'hui du, euh, du climat politique. D'accord. Et on a vu que la société civile prône le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Oui, parfaitement. Nous pensons que euh, justement la solution n'est pas dans la logique militaire ou dans la logique judiciaire ou dans la judiciarisation, nest pas, du conflit. La solution, c'est effectivement le dialogue. Il faut que l'opposition et le pouvoir se mettent autour d'une table et discutent des questions en, en jeu, de leurs divergences pour les résorber. Le Sénégal a toujours procédé de cette façon et ça n'est toujours bien sorti. Alors... Euh, en ce qui nous concerne, euh, nous sommes euh, euh, en œuvre depuis, euh, depuis quelques mois. Hein? Nous, nous, nous menons une médiation euh, depuis quelques mois, évidemment, qui n'a pas encore donné de résultats. Mais nous ne désespérons pas, nous allons continuer à faire le travail de, de médiation n'est-ce pas, entre l'opposition et le pouvoir pour qu'elles arrivent, n'est-ce pas, à se mettre à, autour d'une table et à discuter de leurs divergences, pour que le Sénégal puisse retrouver la paix, la stabilité, la concorde nationale, et euh, la cohésion sociale. Ce 30 mars marque le procès entre Ousmane Sonko, le leader de PASSEF, et Mambaïnyan, le ministre euh, Mambaïnyan. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce procès qui risque de plonger quand même le pays dans le chaos C'est ce que dit Nous ne pensons pas que la, la, la, la solution euh, des problèmes politiques euh, euh, puisse euh, se régler sur le plan judiciaire. Nous ne pensons pas. Nous pensons que euh, les conflits politiques doivent se régler euh, autour d'une table euh, par le dialogue euh, et la concertation. Nous pensons que ça ne produira rien de bon euh, puisque justement, en l'état actuel de notre corps pénal et en l'état actuel du corps électoral, il suffira que... Euh, n'est-ce pas, Ousmane Tonko fasse l'objet d'une condamnation pénale pour qu'aussitôt il puisse perdre ses droits civils et politiques et qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Il semble bien que c'est ça qui est en jeu dans le fond. Or, si on arrive à ça, nous pensons que cela pourra être source, n'est-ce pas, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de difficultés pour le Sénégal et ce sera, il sera le troisième leader après Karim Wade et Khalifatal, a été exclu injustement, nous le pensons, du processus électoral. Voilà. Et ceci est de nature à plonger le Sénégal dans l'instabilité et dans la violence. Et par conséquent, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Une fois de plus, la solution n'est pas dans la judiciarisation des problèmes politiques. Les problèmes politiques doivent se régler politiquement par la discussion, la concertation, le le dialogue. le dialogue je vous remercie merci. merci Voilà et je rappelle que vous êtes membre du RADEC, groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup, merci beaucoup.